Nous sommes samedi sur la télévision africaine. Une nouvelle fois, c'est Écho du Parlement qui s'installe sur votre petite antenne, Vision 4 Télévision. Écho du Parlement, donc, c'est cette émission-là qui vous plonge au cœur de l'actualité parlementaire. Et justement, en parlant d'actualité parlementaire, ça fait exactement un mois que les députés et les sénateurs sont en pleine session budgétaire. Mais avant de parler donc de cette session qui se referme, revenons sur l'actualité parlementaire de la semaine, c'est le round-up que nous propose Michel Cyril Chungi. Bonjour. Une fois de plus, l'activité parlementaire a été marquée cette semaine par l'examen du projet de loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2023. Après avoir été adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale, ce projet de loi était le centre d'intérêt de la Chambre haute. L'exercice était le même. Chaque membre du gouvernement est passé devant la Commission des finances et du budget pour défendre son enveloppe budgétaire. Après cette étape, c'est la discussion générale qui est intervenue en plénière. Après plusieurs heures de débats, très houleux, le projet de loi des finances a été adopté dans son intégralité. Du côté de l'Assemblée nationale, plusieurs réunions ont meublé la semaine. On a eu droit à la toute première Assemblée générale ordinaire du réseau des parlementaires pour la promotion de l'état civil au Cameroun. Il était question d'échanger avec les responsables de l'état civil tout en leur présentant les missions et les objectifs de ce nouveau réseau. Son président s'explique. Les enfants sont sans naissance. C'est un véritable problème pour nous. Voilà pourquoi nous avons décidé de commun encore de créer ce réseau-ci, pour essayer autant que faire se peut, de booster les efforts du gouvernement en offrant plus de moyens humains, techniques, financiers, ou qui et l'essence fêtière, mais aussi en prenant en compte les autres organisations de la société civile qui se battent autant qu'elles peuvent, en tenant en compte les officiers d'état civil, les secrétaires d'État civil qui eux aussi sont des. Myon essentiel dans la chaîne d'établissement de ces civils. Le réseau parlementaire pour la décentralisation et le développement local a tenu son assemblée générale. La troisième du genre, dont l'objectif était la présentation de son rapport d'activité. Les députés ont parlé des questions de droit cette semaine dans le cadre d'une séance d'information sur la PACRIDI. Les membres de la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, la justice et du règlement de l'administration ont échangé avec les responsables du Haut Commissariat des Réfugiés au Cameroun. Les éclairages du Président de la Commission On entend par, à, à, par personne apatrite toute personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. Dans des faits peut-être des conflits internationaux, des mouvements, des mouvements migratoires, ou bien certaines personnes déplacées qui ont perdu leurs documents, et qui ont des difficultés à, à acquérir le droits de nationalité. Donc euh, il y a des conventions qui existent, il y a des législations que les États prennent, et donc euh, HRA souhaitait informer les parlementaires qu'ils jouent euh, un rôle dans la réduction de ces phénomènes. Puisqu'on parle de droit de l'homme, la santé en est un. Le sujet était au centre d'une plénière spéciale. La représentation nationale voudrait savoir où le gouvernement en est avec la couverture santé universelle qui tarde à prendre corps au Cameroun. La semaine s'achève par la plénière de clôture qui a eu lieu il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Au Sénat, le rendez-vous est pris à 16h précise. À vous l'antenne pour la suite de l'émission. Après, dans cette actualité richement dense proposée par Michel Sulechungi, je vous propose dès à présent de suivre un extrait. C'est l'extrait sélectionné de la semaine qui revient sur la lecture du rapport de la loi de finances examinée par la commission de finances du Sénat. Première partie. Conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier. Titre premier. dispositions générales. Les articles premier, deuxième et troisième n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que présentés. Disposition relative aux ressources. L'article 4e n'a fait l'objet d'aucune observation. Il a été adopté dans sa forme initiale. Disposition relative aux droits et taxes de droit. L'article 5e n'a fait l'objet d'aucune observation, il a été adopté dans sa forme initiale. À l'article 6e, relatif aux modalités spécifiques de collecte des droits et taxes de douane à l'importation des téléphones portables, tablettes et terminaux numériques, vos commissaires ont voulu savoir si cette disposition s'applique également aux appareils qui se trouvent déjà dans le commerce mais sont encore non connectés à un réseau de téléphonie local. En réponse à cette préoccupation, le ministre des Finances a déclaré que les appareils se trouvant à l'intérieur du pays sont considérés comme dédouanés et bénéficient de l'amnistie fiscale. Après cet échange, l'article 6e a été adopté dans sa forme initiale. Les articles 7e à 16e n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que présentés. Disposition relative au Code général des impôts. L'article 17e a fait l'objet de plusieurs observations. C'est ainsi qu'à l'article 124 A Alinéa, un vos commissaires ont proposé l'ajout du secteur bijouterie parmi les secteurs qui bénéficient d'un abattement de 50% au titre de la compte mensuelle Pour le ministre des Finances, le secteur bijouterie n'est pas encore pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'impôt substitution. À l'article 228 quinquies, vos commissaires ont déploré les délais trop longs observés pour la finalisation des opérations de transfert de fonds. Pour le ministre des Finances, cette mesure prise par la Banque centrale s'applique à tous, étant entendu que les opérateurs économiques ont pour principaux interlocuteurs les banques commerciales. À l'article 237, vos commissaires se sont interrogés sur la taxe spéciale sur les produits pétroliers collectés par la SONARA et dont les activités à l'heure actuelle sont à l'arrêt. En réponse à cette interrogation, le ministre des Finances a rappelé que la situation de la SONARA est conjoncturelle. À sa reprise d'activité, cette entreprise, comme les autres, devra se conformer aux dispositions légales. À l'article 554, les membres de votre commission des finances et du budget ont voulu savoir si le domaine de la chasse avait, été, avait déjà fait l'objet d'une législation ou d'une réglementation antérieure. Réagissant à cette préoccupation, le ministre des Finances a révélé que les dispositions de l'article 554 ne sont pas nouvelles. Seuls les tarifs mentionnés ont été revus à la hausse. À l'article 606, vos commissaires se sont demandé si le droit de timbre d'aéroport ne concerne pas les passagers voyageant en première classe. Ils ont également voulu connaître le lieu et la collecte de ce droit de timbre. En réponse à cette préoccupation des membres de votre commission des finances et du budget, le ministre des Finances, après avoir appelé que la première classe a été supprimée dans la plupart des compagnies aériennes, a fait savoir que pour les compagnies l'ayant maintenu, c'est le taux de la classe affaire qui s'applique. Le ministre a également indiqué que le droit de timbre à l'aéroport est déjà inclus dans le prix du billet d'avion. À l'article L28 bis, vos commissaires ont voulu connaître l'autorité chargée de l'arbitrage rendue dans le cadre des contrôles qualité de redressement fiscaux. Répondant à cette question... Le ministre des Finances a déclaré que l'arbitrage peut être rendu par le directeur général des impôts ou par le ministre des Finances. À cet échange, l'article 28e, l'article 21e a été adopté dans sa forme initiale. Les articles 22e, 23e et 24e n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que présentés. Chers téléspectateurs, après avoir suivi le rapport de la Commission des finances du Sénat, je vous propose dès à présent de prendre le thème du jour. Le thème du jour, c'est la suite logique du thème de la semaine passée qui revenait sur les micro-projets parlementaires. Après avoir appris qu'ils avaient été supprimés en cours de semaine, la chronique du jour s'est plutôt rendue compte que ceux-ci avaient plutôt changé d'appellation. Jean-Emmanuel Manga nous en dit plus dans cet élément. Il faut le dire avec emphase, la dotation budgétaire en vue de la réalisation des microprojets parlementaires n'a pas été supprimée dans notre pays. Contrairement à ce que laisse transparaître la loi des finances 2023, récemment adoptée au Parlement, cette enveloppe réservée à la mise en œuvre des programmes de développement communautaire dédiés à chaque député a juste changé de dénomination. Autrefois appelé micro les membres de la Chambre basse par un subterfuge linguistique viennent de la baptiser appui pour l'action parlementaire. Et le montant alloué pour chaque élu de la nation pourrait passer de 8 millions de nos francs à plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour le nouvel exercice budgétaire. Pire encore, l'argent autrefois logé au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sera dorénavant affecté au budget d'investissement de l'Assemblée nationale. C'est dire que mieux que par le passé, les députés vont désormais s'abreuver à la source. Et si ces financements ne sont pas automatiques, il est clair que la procédure préalablement soumise à la commission de financement sera assurément l'objet de copinage et de marchandage, selon l'affinité des protagonistes. Pourtant, la nouvelle avait été accueillie avec joie par les masses populaires. Elle avait charrié beaucoup d'espoir avec la fallacieuse utopie de la suppression des fameux 8 millions destinés aux micro projets non réalisés. L'espérance avait même doublé autant que ce type d'investissement devenait ipso facto remis à la compétence exclusive de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Dans l'euphorie qui s'en est suivie, suite au fait que cette innovation a vocation de mettre les choses dans le bon ordre, permettait au trésor public de faire des économies annuelles de l'ordre de 1 milliard 440 millions de nos francs. L'on a alors pensé à une remise au même pied d'égalité entre députés et sénateurs qui n'ont jamais perçu ces financements depuis l'entrée en fonction du Sénat en 2013. Un argumentaire fortement adossé sur la non-existence d'un dispositif officiel relativement au contrôle a priori de l'utilisation de ces fonds pour les besoins de la cause. Que non, aujourd'hui, ce rêve s'est brisé. Le réveil qui s'est révélé encore brutal à cause de l'augmentation de la taxe fiscale couvre l'avenir de son voile noir. Au moment où la masse populaire suffoque à cause de la vie qui devient de plus en plus chère, la représentation nationale quant à elle s'emploie à conserver ses prébendes. Car, disons-le nous, L'arrière-pays ploie sous le coup de la misère. Le manque d'infrastructures sociales de base, notamment les écoles, les hôpitaux, les adductions d'eau potable et les carences électriques, expliquent l'actuel mal-être qui contraint la jeunesse à l'exode rural. L'enclavement et les autres fléaux accentuent le tabagisme, l'alcoolisme et les autres pratiques rébarbatives, responsables de l'ambiante dépravation des mœurs et de l'altération du civisme. Au moment où les collectivités territoriales décentralisées Appel à un bien meilleur transfert de compétences pour améliorer efficacement les conditions de vie de leur population, il devient nécessaire d'exhorter les pouvoirs publics à arrêter la gabégie, d'autant plus que cette loi des finances qui déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, substitue la fenêtre à la porte. Et une fois de plus, c'est le peuple souverain qui est à nouveau tourné en bourrique. Après la chronique de Jean-Emmanuel Manga qui revenait là sur la nouvelle appellation des micro-projets parlementaires, je vous propose dès à présent de reprendre cette interview que nous vous avons déjà proposée la semaine dernière. C'est celle de Hippolyte Nama qui a rencontré pour nous l'honorable François zavien Pone. et ensemble, ils ont parlé des micro-projets parlementaires. Comment est-ce qu'ils sont financés et surtout, quels sont les manquements qu'on pouvait y observer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 Il y a des petits besoins euh, exprimés par les populations qui vous ont élus, n'est-ce pas Et euh, c'est pour permettre que certains de ces besoins-là soient résorbés. Donc, le député ne va jamais se faire maire de la localité, d'une localité. Le député vient en appui, n'est-ce pas, à ce que euh, certains maires font, ou réalisent sur le terrain. Alors, nous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 Pour réussir, tout ce qu'on met en terre, si vous sèmez le mensonge, vous allez récolter le mensonge. Vous semez la vérité dans le sol, vous allez récolter le mensonge. Si vous sèmez le maïs, un grain de maïs, n'est-ce pas, vous allez récolter au moins un épi de maïs. Ce sera pas un grain, ce sera un épi de maïs. Autant on sème le mensonge en petite quantité, on récolte beaucoup de mensonges qui nous envahissent, autant on sème une graine d'arachide, et on en récolte plusieurs, euh, disons, à, à l'issue de... de, de, de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 Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous recevions ce jour l'honorable François Xavier pon député RDPC, si Conception BAM et Nobu. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Après cet élément que nous espérons qu'il vous a édifié, chers téléspectateurs, nous vous proposons dès à présent de prendre le plus. C'est ce reportage qui vous apprend un peu plus sur la vie des parlementaires ainsi que leur quotidien. Cette semaine, François Kvendjiga a choisi de nous parler de la répartition des sénateurs. Combien de sénateurs par région Combien de sénateurs par département Suivons plutôt. Ils sont exactement au nombre de 100 les sénateurs camerounais, soit élus par les conseillers régionaux et 30 nommés par le président de la République. Sur les 30 nommés dans les régions, dont 3 par région, par son excellence Paul Biya, Vincent appartiennent à la mouvance présidentielle. Les cinq autres sièges restants sont répartis entre les formations alliées au pouvoir ou revendiquant le soutien au président Bia. Les 70 autres sont élus en région dont sept par région. Une répartition qui semble être ambiguë au vu de la distribution des sièges par région, car il existe des régions ayant plus de départements mais qui ont la même distribution de sièges que celles ayant moins de départements. 10 sénateurs par région dont sept élus et trois nommés. En calcul simple, cela fait un sénateur par département si la région compte 10 départements ou alors 2 sénateurs par département si la région en compte 5. Dans ces deux cas énumérés, la région du Centre 10 départements dont un sénateur par département et la région de la Damaoua, qui a cinq départements avec deux sénateurs par constitutions départementale. Ces deux régions sont alors là les meilleurs élèves en matière de répartition des sièges sénatoriales dans le pays, car elles respectent l'équilibre au niveau des distributions. Tandis que tout près de celles citées, d'autres régions sont qualifiées de mauvais élèves en matière de répartition. C'est le cas de la région du sud-est, nord et littoral, qui chacune comporte quatre départements pour dix sièges par région. L'extrême nord et le sud-ouest, six départements pour dix sièges par région. Le nord-ouest, sept départements pour dix sièges et l'ouest, huit départements pour dix sièges. On peut alors voir à travers cette énumération que ces huit cette région a une répartition où certains départements ont deux ou trois sièges de sénateurs, alors que d'autres n'ont qu'un siège. Notons également que malgré cette répartition insatisfaisante auprès de la population, l'on peut dire avec certitude que la mise en place du Sénat en 2013 a permis au Cameroun de réaffirmer son engagement à implémenter davantage la démocratie chère au chef de l'État, son excellence Paul Bia. C'est donc ici Cause du Parlement, production de cette semaine rentre en gare. Nous vous remercions pour votre charmante attention et nous vous invitons à nous retrouver samedi prochain lorsqu'il sera 12h sur la télévision africaine. Et vous y verrez les deux cérémonies de clôture des différentes chambres parlementaires comme si vous y étiez au cours de cette session budgétaire. Retrouvons-nous samedi.